Ouh là, là. ces jeunes d'aujourd'hui, toujours à faire du montage rapide, et qui me font mal aux yeux en plus. Euh... Bonjour, mais c'est l'envers. voici votre soupe d'aujourd'hui. Oh Enfin des infos qui me donnent le sourire. Mais c'est. Mais c'est quoi ça Ah ça, c'est la nouvelle plateforme que nous avons proposée. Rien que pour vous C'est la vidéo à la demande de Hugo Geek. C'est qui ce petit merdeux Et oui, j'ai décidé de faire une chaîne VOD. Sur cette chaîne, vous pouvez retrouver toutes les vidéos en version longue en entier et chiant. Que ce soit des vidéos qui sont sur YouTube ou sur Twitch, il y a de tout. Des VOD qui sont sortis à l'instant, des VOD qui datent de 2018, des VOD en privé. Bref, vous avez compris. Mais il se peut que cette chaîne soit aussi une chaîne de secours pour des re ou même des petits bonus comme des montages bonus ou des clips, voire même des shorts. Toutes les vidéos sont publiées le mardi, jeudi, samedi à 14h. Car bon, le créneau de 16h est déjà pris, donc... Euh... Donc n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour être dans les premiers vues. Je vais pouvoir... Monsieur l'on veut, nous avons fait des analyses et vous risquez de mourir d'ici quatre. Oh, c'est pas grave. Je vais justement regarder son live. Quatre ans de stream, tranquillement. Ah là là là là, toujours le dernier mot, mais c'est là en vue. Retrouvez cette chaîne dans la description, sur l'écran de fin, sur la fiche de cette vidéo, sur la chaîne principale en cliquant sur chaîne VOD, en cherchant go Geek-du 6 VOD ou en tapant sur votre part de recherche http 2.youtube.com slash, slash, point, point, slash channel slash U 0U 1 Y x, w, 5 gqa Vous faites les étapes précédentes, c'était plus simple.